bien la réponse est oui, bien sûr, sûr qu'on a envie de faire une saison 2. Mais en revanche, pas dans les mêmes conditions. La saison 1 de Duham, c'est un an et demi de tournage, montage, soirées sacrifiées, week-ends et congés abandonnés euh, afin de pouvoir s'y mettre à 100%. Mmh. Deuxième point, euh, c'est tout simplement les plannings très compliqués à gérer, puisque nous et nos équipes étions tous bénévoles, donc il a fallu jouer à, au Tetris constamment pour pouvoir trouver qui était dispo pour tourner où, et quand Autre challenge, euh, c'était de trouver des lieux euh, gratuitement. Gratuit. Puisqu'on n'avait pas une thune. Et notre objectif, c'est de se professionnaliser, donc c'est-à-dire de vivre dans nos créations. Donc c'est-à-dire rémunérer les équipes, et peut-être nous. Un peu. Un petit peu. Faire une saison 2, actuellement, ce serait partir pour deux ans de tournage, dans les mêmes conditions, pour avoir le même résultat. Et ça, c'est pas du tout notre objectif. Là, ce qu'on veut, c'est aller toujours plus loin, toujours plus fort. Là-haut, to the sky, pour vous surprendre. We are ready for lunch. Bonne question. Alors, pour remettre un petit peu de contexte là-dedans, euh, et des chiffres, la saison une de Duham nous a permis de rassembler 10 000 euros. 10 000 euros, euh, somme assez imposante, qui oui. nous a tout de même permis de financer la nourriture et les bières, afin que les bénévoles puissent au moins manger. Euh, si on avait rémunéré les différents participants, on aurait eu un budget qui serait de plus ou moins 300 000 euros, quand même. Et si on fait une saison 2, ça sera encore plus cher, puisqu'on va faire encore mieux et plus impressionnant. Donc, actuellement, notre communauté n'est pas assez grande pour financer un tel projet. En effet, Duham a fini 7e mondial et 2 français de la coupe du monde dans la web-série, sur 500 web-séries. Attention, c'est pas mal. Donc évidemment, on est très content de ça, hein. ça nous donne une bonne confiance pour la suite. Ça nous a permis quand même de rencontrer pas mal de gens, et d'agrandir notre réseau. Un petit peu. Oui, Luc. C'est Besson. C'est Besson Luc. Oui, je t'ai pas rappelé. Je suis con. Moi, j'étais avec Jérôme, on faisait une vidéo. Très sympa. En revanche, ça n'a pas eu d'impact vraiment sur les vues sur YouTube. Pas vraiment. Pas vraiment. Et jusqu'alors, il n'y a aucun professionnel qui souhaite vraiment nous donner un coup de main, en tout cas sur la production d'une potentielle saison 2. Eh bien, ça dépend principalement de vous. Continuez à en parler, continuez à partager, continuez à vous abonner sur YouTube. Vous, votre père, votre mère, votre grand-mère, peu importe. Mais il faut agrandir davantage la communauté pour nous donner encore plus de visibilité. Et nous, comme on compte de toute façon se professionnaliser, on va promouvoir du ham dès qu'on pourra, dans, dans toutes les contrées lointaines, dans, dans, dans toutes les chaumières et, et, et partout où on, on va ira... Boire une petite bière, là. Oui, parce que la gorge oui, sèche, je, je, oui. Ouais.